Salut Alors voilà, j'ai décidé de faire mon Draw My Life. Je sais, je suis un peu en retard, mais vous savez, les modes passent vite avec moi. Un jour, je porte une robe bleue, ou blanche d'ailleurs, je sais plus. Puis ensuite, je me mets à regarder bêtement tourner des trucs. Et enfin, je répète une blague en boucle sur le jaune. Mais on va commencer par le commencement. Je suis né en 2005, et mes papas voulaient surtout rapprocher les gens grâce à moi mais ils ont vite compris qu'il était plus judicieux de me faire participer à quelque chose de plus grand. Et ils ont eu raison En 2006, Google me prend sous son aile et m'entraîne dans quelque chose de grandiose. Tellement grandiose que les choses ont commencé à s'emballer. La même année que mon rachat, j'ai dépassé les 100 millions de vues par jour. Trois ans plus tard, ce chiffre s'élevait à 1 milliard et 7 mois plus tard, ce chiffre a doublé. Pour mes 10 ans, chaque minute, c'est plus de 400 heures de vidéos téléchargées et 31 ans de visionnage. En 2017, c'est 118 ans de visionnage par minute, ahurissant n'est-ce pas Mais un des trucs les plus incroyables, c'est la possibilité que j'ai eu à aider la recherche. Beaucoup de monde l'oublie et s'en est peut-être moqué, mais en 2009, mes créateurs m'ont ajouté les sous-titres automatiques. C'était un challenge de grande taille de réussir à me faire comprendre 10 langues différentes et de mieux en mieux chaque année. J'ai l'intime conviction d'avoir aidé à une meilleure compréhension du machine learning. Aussi, il a été très important pour moi d'aider les créateurs qui me font vivre en leur laissant la possibilité de gagner un peu d'argent sur leurs loisirs. Maintenant, plein de contenu de qualité floris grâce à la part que je peux leur donner. Malheureusement, à cause de certaines lois, on m'a interdit d'être laxiste envers les abus au copyright, et surtout depuis que l'article 13 est sorti en Europe. Cet article est un combat de titan entre mes créateurs et l'Europe qui ne veulent rien laisser passer. Malheureusement, ce sont les internautes qui en en le plus. Et c'est eux qui ont pourtant le moins de voix. Certains disent que je suis en train de mourir à cause de ça. Mais j'ai encore espoir que pas grand chose ne change. Il est pas impossible qu'il soit très compliqué de l'appliquer. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, je sais pas si j'aurais dû finir sur une note si négative. Bon, j'espère que je vous ai pas trop mis dans le mal. Mais de toute façon, la bonne nouvelle, c'est que tu dis pas est redevenu premier youtubeur mondial avec 150 000 abonnés de plus que tes séries. J'aurai bientôt quelqu'un avec 100 millions d'abonnés. Comme quoi, je vais continuer d'évoluer rapidement. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et s'il vous plaît, juste avant de nous quitter, pensez à dire dans les commentaires quelle vie vous voudriez voir dessiner pour le prochain épisode, entre celle de Jupiter et celle de l'intelligence artificielle. Merci. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne de Mathiusa, à partager et à liker la vidéo, je suis sûr que ça lui fera super plaisir. À très bientôt